suis donc maire depuis 1989, après avoir fait un premier mandat de, de premier adjoint. Euh, ça veut dire que cette commune, nous l'avons transformée, puisque quand nous sommes arrivés dans cette commune en 1970 comme instituteur mon épouse et moi, euh, le château d'eau, n'était pas tout à fait construit encore euh, il n'y avait strictement rien donc nous avons à peu près tout fait dans cette commune que ce soit les réseaux d'eau que ce soit le stade que ce soit la transformation des écoles bon, à peu près tout quoi. Hein. Euh, donc après avoir été instituteur pendant, pendant une trentaine d'années euh, je me suis laissé euh, embarqué dans cette histoire municipale. Et voilà, donc c'est un cas un petit peu particulier, <coughs> Pardon. puisque euh, les enfants que j'ai connus euh, sur les bancs de l'école sont maintenant des, des adultes euh, qui ont une cinquantaine d'années, que ce soit le personnel communal ou que ce soit les commerçants ou autres. Ça veut dire que naturellement, dans cette commune, les rapports sont un petit peu particuliers hein, entre le maire et, et les habitants.